Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler de vos motivations profondes et de ce qui vous motive à investir dans l'immobilier et de pourquoi est-ce que moi, Manuel Ravier, j'ai investi dans l'immobilier il y a ça plusieurs années et pourquoi je continue à le faire. L'investissement immobilier, on a tous un petit peu nos raisons, mais elles sont souvent les mêmes. Moi, je rencontre beaucoup d'investisseurs immobiliers dans des salons, dans des événements, des investisseurs qui viennent me parler de leurs projets. Et ce qui me passionne absolument, c'est le why. Le why, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à un moment, ils ont eu une volonté d'investir dans l'immobilier et on se rend compte que souvent, ça part d'une inquiétude. Une inquiétude comme ça a pu être mon cas. Euh, moi, je suis né dans une famille de classe moyenne, une famille euh, où j'ai eu la chance d'avoir énormément d'amour. J'ai grandi avec deux sœurs, mais une famille très orientée dans le social. Et à la fois, c'est génial d'avoir une famille orientée dans le social à la fois, sur l'aspect business, parfois, on peut euh, avoir quelques inquiétudes puisqu'on se dit, mais en cas d'accident de la vie, en cas de besoin, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on n'aura pas forcément les moyens bah, de s'entraider, euh, de prendre soin des autres. Et donc, voilà. Et donc, c'est. C'est ma motivation profonde personnelle. Je me suis toujours dit que j'avais le besoin dans ma vie de gagner bien ma vie, d'avoir des revenus passifs sécurisants, de manière tout simplement à pouvoir prendre soin en cas de besoin de mes deux sœurs qui ont fait le choix d'avoir des métiers dans le social. J'ai une grande sœur qui est professeure des écoles. L'équivalent de maîtresse à l'époque, ça a changé de nom et j'ai une petite sœur qui s'occupe d'enfants en crèche, des enfants défavorisés qui n'ont pas eu du tout de chance dans la vie. Et évidemment, c'est des métiers qui sont des métiers passion qui sont absolument géniaux, mais qui ne permettent pas forcément bah derrière de, de gagner très bien leur vie et de faire face aux obligations qu'on peut avoir quand on grandit, qui vont être de payer des études à ses enfants, de payer un appartement dans une autre ville de France ou du monde. Voilà, des choses essentielles selon moi qui ne sont pas des choses dans le luxe. Alors je sais que souvent, quand on parle avec des gens qui nous parlent de liberté financière, d'investissement immobilier, ils ont le rêve, le rêve de, de, de, de posséder des voitures de luxe, des voitures incroyables, et, euh, parce qu'ils sont passionnés de voitures et je trouve ça génial. Moi, ma, ma passion de base, ce n'est pas forcément les voitures, ça peut être des choses peut-être plus simples et peut-être moins chères dans la vie. En revanche, mon why à moi, et je vais juste après vous parler du vôtre, mais mon why à moi, c'était de me dire, bah voilà, je me sens en sécurité et je sais que je peux prendre soin de ma famille en cas de besoin. Et c'est ce qui s'est passé assez récemment puisque une de mes sœurs a eu des problèmes de santé et a eu le besoin finalement d'avoir un traitement qui n'était pas pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est vraiment là que je veux en venir puisque l'immobilier m'a permis de prendre en charge à titre personnel sans que ça nuise à mon niveau de vie. Bah, ce traitement, c'était un traitement très coûteux, euh, qui était euh, soi-disant esthétique. Et, et, et la prise en charge de ce traitement, finalement, c'est vraiment euh, la, la seule chose qui m'intéresse dans la vie, c'est de me dire bah, « je peux aujourd'hui prendre soin de ma famille et, et leur payer des choses euh, qu'elle euh, bah, qu n'aurait pas pu se payer par elles même et qui vont améliorer considérablement leur niveau de vie. » Dans cette vidéo, je voulais que vous vous posiez la question « qu'est-ce que c'est votre « why » à vous Pourquoi vous souhaitez avoir ces revenus passifs Quels sont vos objectifs financiers est-ce que c'est de vous créer une retraite Est-ce que c'est de prendre soin de vos proches Est-ce que c'est de vous payer un rêve qui va être un yacht, une voiture de sport, une moto de sport, partir en voyage tout le temps, faire partir vos proches en voyage Quel est votre why à vous Qu'est-ce qui vous motive Et c'est un petit exercice que je vais vous donner. Notez-le en commentaire. Dites-moi quel est votre why intérieur, ce qui vous motive, pourquoi Parce qu'on se rend compte que quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, eh ben souvent on ne va pas les faire avec la même intensité. Et souvent, quand je rencontre des investisseurs au début qui me disent « je veux acheter beaucoup d'appartements », je leur dis mais quel est ton why Quelle est ta motivation Et qu'est-ce qui fait que toi, bah, tu as besoin d'avoir ces revenus passifs et donc ces appartements Et à partir du moment où ils sont capables de réfléchir, de se poser les questions et de, se, de mettre finalement des mots sur leur why intérieur, eh ben, ça va les aider à clarifier leur objectif qui va être peut-être différent. On a des clients dont l'objectif c'est d'avoir un, deux, trois appartements. D'autres qui vont vouloir créer des, ce qu'on appelle des empires immobiliers parce que finalement, ils ont besoin de se rassurer de prendre soin de leurs proches ou de se payer des, des jouets très chers. Euh, J'ai un ami investisseur bah, qui s'est acheté euh, un, un et je te, fais, je te passe le bonjour Florent, qui, qui est un, un outil qui permet de nager avec les dauphins. C'était un de ses rêves, d'autres qui s'achètent des voitures de sport, d'autres qui s'achètent des motos. Ce qui est important, ce n'est pas de, de regarder ce que font les autres et de se dire bah, je vais faire la même chose. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que vous, vous feriez demain si vous avez 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros de revenus passifs en plus sur votre compte qui tombent en automatique grâce à l'immobilier locatif. Et donc à partir de là aussi de savoir où placer le curseur et où passer votre temps. Si par exemple vous vous dites bah, « je voudrais simplement avoir un complément pour ma retraite », peut-être que bah, l'intérêt va être d'acheter quelques biens, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'investir trop de temps dans la construction justement d'un empire immobilier. Ce n'est peut-être pas finalement votre, euh, votre objectif et ça ne correspond peut-être pas à votre « why ». Donc sachez en un ce que vous souhaitez faire, pour en deux le mettre en exécution et vous pourrez euh, le mettre en exécution et investir efficacement dans l'immobilier locatif grâce à nos conseils sur la chaîne puisque dans nos vidéos on revient sur des points précis métiers cette, euh, cette vidéo elle est un petit peu différente ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous la faire c'est une vidéo sur le pourquoi et, et, et en fait dans la chaîne on traite beaucoup le comment une fois qu'on a le pourquoi et qu'on souhaite investir dans l'immobilier locatif comment on fait. Et tout ça, vous le trouverez très facilement en vous abonnant à la chaîne et dans les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mettez-moi en commentaire votre why et ciao